Et euh, les gars, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous présenter C'est ceci, on va tout de suite ouvrir oui, J'ai encore gardé mon gros manteau et tout, là, parce que je viens d'aller de... le chercher en fait Alors... Alors, la boîte en plus elle est, elle est super belle là, La boîte, regardez comment elle est super belle Pikachu Alors... puis là sur les côtés c'est comme ça C'est super joli aussi Derrière c'est comme ça une boîte collecteur quoi. magnifique alors c'est parti oh merde tout est cassé non je rigole je <rire> blague alors tout est pas es parfait état c'est bon vous en faites quoi alors là un mug alors attendez parce que on va j'ai l'envie de... de ce truc là parce que là, comme ça c'est pas voilà pour boire mon chocolat le matin dedans ou les miettes j'adore le miettes quand il fait froid l'hiver a... dit... voici le mug Et trop belle ça va aller dans ma collection de mugs Pokémon bon, après je les collectionne pas vraiment hein. mais c'est sympa c'est mieux que que les trucs classiques pour la cuisine quoi. Là, Pokémon quoi c'est mieux et j'ai même, alors ça c'est cool parce que j'en avais même pas en plus Donc ça c'est des sous, sous, je sais pas comment on appelle ça, des sous-plats pour mettre le verre de, dessus, en gros Celui-là il est moins joli je trouve, celui-là il est bien celui-là J'adore Derrière parce que comme ça, ouais trop content <rire> J'adore. Donc c'est spécial pour quelque chose Alors, on va voir celui-là maintenant On va on a un mug aussi mais plus grand alors, attendez. Hop. Oh ouais, il est trop magnifique Il est magnifique Regardez, là, il y a la Pokéball et tout. Magnifique. Et eux, bon, bah voilà. Hein. Hop, hop. Je pense qu'il y a des cris derrière. 2019, The Pokémon Company International, Nintendo. Voilà. C'est officiel. Trop cool. Ah j'adore le ce verre il est magnifique donc voilà j'adore trop trop trop trop c'est trop magnifique spécial Pikachu la boîte elle est trop belle je vais la garder hein. et ça ça ça j'ai filmé un petit peu mon attestation de déplacement on s'en fout euh, alors donc bah voilà moi j'adore c'est trop beau trop trop beau ah, puis Des grands verres comme ça, j'en avais pas en plus Ça va être pratique J'adore, c'est magnifique C'est magnifique Une Pikachu quoi Maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo On se retrouve bientôt